Ce que l'on vit en ce moment, c'est le passage d'une économie de production à une économie du savoir structurée autour de la digitalisation. Dans ce contexte, tout va plus vite et face à l'enjeu d'adaptation permanente, les modèles de management traditionnels sont profondément bousculés. Le schéma pyramidal basé sur le command and contrôle constitue probablement le meilleur modèle pour exécuter, mais c'est aussi le pire modèle lorsqu'il faut décider dans la complexité, innover ou s'adapter en continu. Dans ce contexte, le management collaboratif et le management de l'intelligence collective ne sont plus des options. Tout le monde s'accorde à dire que ce sont des leviers essentiels de compétitivité et de création de valeur. Et en même temps, on constate que la mise en œuvre de ces nouvelles approches est extrêmement complexe, car octogonale par rapport à la culture et au code dominant. Donc ça ne se décrète pas, ça s'accompagne si on veut dépasser les résistances et si on veut éviter de tomber dans le piège des effets de mode ou des approches cosmétiques.